Clara et Gilles ont un super projet, mais ne savent pas trop comment le réaliser. Ils aimeraient faire appel aux plateformes de crowdfunding, mais laquelle choisir Et comment mobiliser leur réseau Heureusement, ils ont trouvé une solution. CAP, l'agence de crowdfunding. CAP est une agence d'experts en vidéo, graphisme, web webmarketing et médias sociaux. CAP vous conseille et peut même vous former aux techniques du crowdfunding. Professionnel, particulier, association, avec CAP, on va plus loin. Découvrez ce que l'agence CAP a concocté pour vous.